vois-je bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais ouais ouais tranquille. Alors là le youtuber il commence à devenir intéressant. Hein? Attention, vous voyez comment il a envoyé Tyrone Woodley au sol. Ah mais c'est du grand n'importe quoi. Il lui a envoyé une droite qui était vraiment très très puissante. Mais j'ai jamais vu ça. Donc tu peux devenir tu peux passer de youtubeur à boxeur comme ça. Oh là, là là Bon, on va pas se mentir qu'au début on n'arrêtait pas de te critiquer parce que tu frappais que des vieux. Mais là, là Tyrone Woodley. C'est encore un vieux. Mais, il n'y a pas si longtemps, il était champion de l'UFC. Tu vois ce que je veux dire Il y a à peine deux ans, il était champion de l'UFC. Et là, là, tu viens et tu lui fracasses sa bouche comme ça. Oh là là Là, il y a carrément des Américains noirs qui disent, je cite, que Tyrone Woodley, c'est terminé. Il ne fait plus partie de la communauté noire. Parce que se faire fracasser la bouche comme ça, c'est du jamais vu. Hein un petit jeune YouTuber qui faisait des vidéos avec des animaux, il vient, il te fracasse comme ça. Non mais Tyrone Woodley... Toi là, oublie tout ce qui est combat. Tu vois ce que je veux dire Oublie tout ça. Non, mais c'est pas possible. Déjà, que tu t'es fait casser la bouche par Colby Covington. Tu as commencé à crier à l'arbitre. Oh, mes côtes, mes côtes. Et du coup, on a dû arrêter le combat. Maintenant, tu reviens. Tu te fais frapper par un youtubeur hein, qui a fait que trois combats contre des vieux. Et ensuite, tu dis que tu veux ta revanche comme quoi, ouais, il va sentir ta, ta, ton, euh, la prochaine fois comment tu vas lui fracasser sa bouche. Et c'est comme ça que tu réponds. Mais c'est du gros n'importe quoi. Hein? Mais n'importe quoi. Donc les youtubeurs, c'est comme ça que vous êtes, quoi. Hein? Quand vous vous mettez dans un truc, vous vous mettez à fond. Mais ben non, mais j'ai jamais vu ça. Le Logan Paul, le Jake Paul, je sais même pas c'est lequel, tu vois ce que je veux dire. Les deux, ils se ressemblent tellement. Je sais pas c'est qui, qui a, Je sais pas comment les différencier. Alors que c'est même pas des jumeaux, hein? tu vois ce que je veux dire? C'est juste des frères. Mais il y a Logan Paul, Jack Paul. Je sais que c'est un Paul qui s'est battu et qui a fracassé bien Woodley, bien comme il faut. En tout cas. Si on demande à Tyrone Woodley c'est qui, c'est Jack Paul ou Logan Paul qui t'a frappé, lui il va bien vous répondre. Parce que là, là, lui, il était, il était dans le ring là. Et regarde la droite qui s'est mangée. Un missile. Hein Il n'a pas honte. Hein Tu sais que le gars en face là, ça aurait pu être son enfant. Il l'a frappé, il lui a montré. Oh lolo, mais regarde-moi comment il le fracasse sa bouche. Regarde la droite qu'il lui met. Et puis après, il tombe par terre comme si son âme elle n'était plus dans son corps. Tu vois ce que je veux dire Il tombe par terre comme si voilà, il n'en avait plus rien à faire, il n'avait plus de facture à payer, il n'avait plus rien. Tu vois Il dit, bon allez, je tombe, c'est pas grave, quelqu'un va prendre ma voiture, quelqu'un va, va me ramasser après, voilà, quelqu'un va, va ramasser ma vieille carcasse. De toute façon, je suis moche, je suis, je suis une ordure. C'est comme ça qu'il est tombé là. Regarde comment il s'est fait manger K.O. Il a tout lâché. Tout. Toute vie, tout espoir, tout. Mais c'est du grand n'importe quoi. Tyrone Woodley, toi là. Hein Franchement, c'est la honte. Oh là là, toi tu disais que t'étais un combattant et que t'allais montrer à ce youtubeur que voilà euh, euh, le combat, euh, les, la boxe et tout ce qui est combat, c'est un vrai sport, hein Ben lui, il t'a montré qu'il était sérieux, hein Tu crois quoi Tu penses que lui, là, il a dit à, ses, à tous ses fans qu'il allait se mettre dans la boxe, c'était pour rigoler Le mec, il arrête pas de s'entraîner, hein Donc là, tant que vous allez pas lui mettre un vrai boxeur devant lui, hein ça va être compliqué. Il va continuer à se foutre de votre gueule et à continuer à dire que c'est lui l'un des meilleurs champions de tous les boxeurs. Donc commencez à lui mettre un petit boxeur, euh, voilà, euh, euh, voilà, qui. Un vrai boxeur, tu vois ce que je veux dire Parce que Tyrone Woodley, oui, il faisait de la boxe avant, euh, il a fait ensuite de la lutte, après il a fait que de combattre dans l'UFC. Voilà, Il a fait je sais pas combien d'années dans l'UFC, mais en boxe, il... maintenant il ne vaut plus rien. Là, on a pu le voir, c'est n'importe quoi. Il mettait des coups de tête, il écoutez. Franchement, tu même pas honte. Tu même pas honte. Tu es nul. Tu es nul. Toi, si on fait ton test ADN, il n'y a même pas une seule goutte hein, d'Algérien ou de Maliens. Jamais. Non, non, non. Toi, tu dois être euh, un mec du 77 ou bien, euh, je sais pas, un australien qui a peur des kangourous. Tu dois être ça. Toi, c'est ça que tu dois être. Es tellement peur. Comment tu peux te battre comme ça Mais c'est incroyable, hein